Bonjour à tous dans cette séquence je vais vous présenter la classe réentrant comme vous le savez parce qu'on l'a déjà abordé dans une autre séquence et repris dans plein d'autres séquences nous avons un mécanisme théorique qui s'appelle le moniteur et qui a été défini par OR en 74 et qui est un objet théorique qui permet de tailler un système de synchronisation pour réaliser de la coordination entre les fils d'exécution de façon à ce que, eh il s'exécutent correctement et qu'en particulier il ne génère pas d'incohérence dans les structures de données qui sont manipulées. On en a vu une première implémentation en Java qui est intégrée dans le champ d'objet donc la classe racine de toutes les classes, qui est la classe object, mais il y a une forte contrainte, il y a une seule condition par objet, ce qui n'est pas toujours très pratique et rend les choses pas forcément extrêmement souples. Et puis toutes les, toutes les approches ne sont pas complètement implémentées. Et dans la classe -en 30 log, on a affaire à une nouvelle implémentation qui n'est pas intégrée au langage, hein, puisqu'elle vient dans les utilitaires pour la concurrence. Et cette implémentation, même si elle diffère un peu du modèle théorique, elle est beaucoup plus complète. Quelle est la motivation pour ré en clock J'ai déjà évoqué un certain nombre de limites en particulier, le fait qu'il euh, faut passer par un synchronize, que dans certains cas on peut être amené du coup à imbriquer des synchronize. Le problème d'imbriquer des synchronize, c'est que c'est une imbrication à la poupée russe. C'est-à-dire que le synchronize le plus extérieur doit se terminer après le synchronize le plus intérieur. Et puis il bah, y en a un certain nombre d'autres, en particulier les conditions au sens dehors, il n'y en a qu'une objet et par conséquent on peut il faut créer plusieurs objets mais c'est des conditions qui sont très différentes qui n'ont rien à voir qui ne sont pas liées à une entité et donc en fait finalement et eh bien on a euh, des euh, soucis donc on a besoin d'une entité de plus haut niveau et on est très content que dans les utilitaires pour la concurrence de Java et eh bien on trouve les réentrantes logs java implémente des verrous et comme souvent en java il passe par la notion d'interface et donc on a une interface qui s'appelle LOCK qui va être utilisée par un certain nombre d'entités et cette interface elle va exporter un certain nombre de méthodes. La première méthode c'est LOCK qui permet d'acquérir le verrou. La deuxième méthode c'est TRYLOCK qui permet d'acquérir le verrou mais uniquement s'il est libre. La troisième méthode c'est TRYLOCK avec une certaine temporisation et on va donner cette durée avec deux paramètres. Le premier c'est la durée, qui est un long, et puis la deuxième, c'est les unités de temps qui vont être utilisées pour interpréter la durée. Une seconde, une milliseconde, une minute, etc. etc. On a ensuite une méthode unlock qui permet de libérer le verrou, et on a une méthode new condition qui permet de créer une nouvelle condition au sens dehors. Condition veut dire un système sur lequel je vais pouvoir bloquer des threads si je le souhaite. Et puis les réveiller, etc. Donc pour chacune des conditions, il y a une file d'attente de processus suspendu. J'ai évoqué l'unité de temps. Et eh bien en fait, voilà, ce, que ce sont les constantes. Vous pouvez définir des nanosecondes et vous pouvez même aller jusqu'à des journées. Ils n'ont pas été au-delà. Mais enfin bon, max long en jours, ça fait un certain nombre de siècles. Ensuite on va pouvoir manipuler les conditions et pour manipuler les conditions ben, on va se retrouver dans une situation qui ressemble beaucoup à celle des moniteurs dehors, enfin des conditions dans les moniteurs dehors. On va avoir une première primitive qui s'appelle Await. Oh surprise, ben, c'est le attendre bien évidemment. On va avoir une deuxième primitive, c'est le signal suivi de son copain le signal all. d'accord ben vous imaginez bien que le signal-all va être au signal ce que le notify-all est au notify pas de problème et puis on a également quelques variantes le await avec une certaine durée même topo la durée est ici l'unité de temps pour interpréter cette durée on a également un await ininterruptibly je ne sais pas comment le dire en fait qui est une attente mais qui ne tient pas compte des interruptions. Et puis on peut également attendre jusqu'à une certaine date. C'est à dire en fait pas spécifier un délai mais spécifier la date jusqu'à laquelle on attend. Donc vous voyez on va se retrouver avec un système un petit peu plus fin où dans l'entité qu'est le verrou nous allons pouvoir manipuler des conditions et associer plusieurs conditions à un même bureau. Oui, alors la date, j'oublie de vous dire, elle est construite avec un constructeur et on a euh, plusieurs éléments, euh, il y a un date qui nous donne la date courante, je pense, et puis il y a des dates avec des paramètres. Euh, je vous engage to read the fantastic manual. La classe serait en 30 loc, donc eh bien, elle va hériter de cette interface LOCK et euh, elle va euh, nous offrir eh bien, deux constructeurs. La première c'est rentrante LOCK sans paramètres et la deuxième où on peut spécifier un paramètre de type booléen qui va indiquer si on est équitable ou pas. Alors ça veut dire quoi euh, l'équité Ça veut dire que Java va faire tout son mieux. En gros, il va favoriser ceux qui attendent depuis longtemps par rapport aux autres. Voilà. Mais euh, il ne peut pas forcément tout faire et puis surtout il y a un petit état et c'est que le try-lock, lui, eh ben, euh, faire ou pas faire, il ne sait pas faire. Ensuite on a quelques méthodes complémentaires getHoldCount qui permet de savoir combien de threads sont bloqués c'est quand même confortable sur le verrou. Ensuite GetOwner qui permet de connaître la thread qui détient actuellement le verrou. Ensuite on a GetQueueLength qui permet de savoir combien de threads sont en attente de l'acquisition du verrou. L'acquisition, hein, là c'est sur un lock, c'est pas sur une condition. On a IsFair pour savoir quelle valeur a été transmise au euh, paramètre fair. IsLock, savoir si le verrou est pris ou pas. Et enfin on a des primitives associées aux conditions je note Gateway Queue Length qui permet pour une condition de savoir combien il y a de, proc... de threads en attente sur la condition et puis As Waiters savoir s'il y a des threads en attente vous voyez qu'avec ça on a l'équivalent du Empty des conditions des moniteurs dehors. Je vous invite à aller regarder le fantastique manuel parce qu'il y a plein, plein, plein, plein d'informations et de toute façon il est référencé sur la page de cette vidéo. Alors, essayons de comparer les réentrantes lock avec les systèmes qu'on a déjà vus qui sont en fait le synchronized et le moniteur d'objets. Donc on a des équivalences hein, parce que euh, quand on fait un synchronize, et bien ça correspond à la primitive lock et un lock. Alors par contre ça veut dire une chose, c'est-à-dire qu'on n'a vraiment pas intérêt à oublier de déverrouiller vous vous souvenez si on a des exceptions la clause finally ben on a intérêt à mettre les unlock dans le finally. Le wait c'est le await, notify notify all c'est le signal signal all. Donc ça c'est quand même assez proche. Mais par contre on peut du coup partager les conditions au sens dehors sans faire des synchronized imbriqués et on peut surtout verrouiller et déverrouiller, locker, unlocker pas de façon strictement imbriquée. Donc on a beaucoup plus de souplesse avec les réentrantes loc que l'on en a avec le système de moniteurs intégré aux objets de Java. Alors ce qui est important c'est que euh, pourquoi euh, cette classe s'appelle réentrante lock parce qu'elle est réentrante. Qu'est-ce que ça veut dire la réentrance? La L'arrêt ré en veut dire que je peux l'exécuter plusieurs fois. Donc pour un même thread, je peux exécuter le lock plusieurs fois de suite. Bien Évidemment il faudra que je déverrouille, dé je unlock autant de fois que j'ai locké. D'ailleurs, c'est vrai aussi pour le Synchronize puisque si dans une classe Java vous avez une méthode synchronisée qui fait appel à une autre méthode synchronisée dans une classe, ben vous pouvez le faire. Par contre, je vous rappelle qu'il y a toujours un seul fil actif. Alors par contre, la portée n'est pas la même moniteur intérieur classe, c'est dans le synchronized. Vous avez un seul fil actif. Donc ça dépend d'un bloc synchronized. Dans une classe qui utilise un reentrant lock, c'est entre le lock et le unlock. Et vous pouvez parfaitement imaginer que le lock soit fait dans une méthode et que le unlock dans une autre. Bon, c'est évidemment extrêmement casse-gueule, c'est plutôt pour les gens qui sont dépendus du saut en parachute sans parachute, mais pourquoi pas Rien en tout cas, sémantiquement ne l'interdit. Je vous remercie de votre attention, à bientôt.